Bonjour, je suis Astrid Kounen, je suis étudiante à la faculté de pharmacie en Master 2 et cette vidéo est pour te montrer des fonctionnalités et où trouver l'information sur le site des bibliothèques. Le sommaire ici est avec les moments de vidéo pour que tu puisses, au moment où tu en auras besoin, retrouver rapidement l'information et parce qu'on va surtout survoler pas mal de choses comme l'Easy Proxy, euh, réserver ta place en bibliothèque ou réserver un livre ou tout simplement ou trouver les horaires euh, des différentes bibliothèques euh, si tu as un problème tu peux toujours euh, m'envoyer un mail mais euh, je te conseille de plutôt prendre contact avec les enseignants qui s'occupent du transis 11 ou alors avec notre bibliothécaire Mathias Villain euh, ou tout simplement d'utiliser les petites astuces que je vais te montrer euh, pour pouvoir trouver l'information dont tu as besoin Pour trouver le site des bibliothèques tu as deux options soit tu tapes site des bibliothèques de l'ulb et tu vas trouver en fait le lien et donc c'est pip.ulb.be ou tout simplement évidemment tu tapes ça euh, tu tapes l'url en fait du site et tu vas tomber dessus également pour t'inscrire euh, aux bibliothèques de l'ulb et avoir accès à une carte de lecteur, tu te rends sur le site des bibliothèques et tu vas dans « Services » puis dans « Inscription ». Comme tu peux le voir noté ici, en fait, en tant qu'étudiant, ta carte étudiant correspond en fait à ta carte de lecteur. Tu peux déjà emprunter des documents, euh, fréquenter les bibliothèques et euh, accéder à des ressources électroniques à partir euh, des postes publics en fait des bibliothèques. Pour réserver ta place en bibliothèque si tu as envie d'aller étudier, tu as euh, diverses possibilités. Alors, tu te rends sur euh, le site des bibliothèques, puis tu vas dans « Services » et dans « Réservation d'une place ». Là, tu es tout de suite redirigé sur une page avec euh, plusieurs informations notamment sur les conditions d'accès et les mesures de sécurité que je t'invite toujours à aller lire euh, au début de ton année et sinon tu descends sur « Réservation ». Et tu cliques sur la bibliothèque de ton choix, par exemple la bibliothèque de pharmacie. Là tu es redirigé sur Affluence qui est également en fait une application que tu peux télécharger pour avoir une idée euh, justement de l'affluence, en fait, des horaires et des taux d'occupation de chaque bibliothèque. Ensuite tu peux euh, choisir la date euh, à laquelle tu veux aller à la bibliothèque et également euh, l'horaire, euh, l'heure à laquelle tu veux te rendre, et ta place sera du coup réservée pour une durée de 3 heures. Tu suis en fait les informations données. Sinon, euh, tu peux euh, d'une autre façon te rendre donc retourner sur le site des bibliothèques et aller toujours dans service mais plutôt dans horaires et taux d'occupation. Et en fait, tu vas avoir toutes les bibliothèques euh, visibles sur une même page avec les taux d'occupation et leurs horaires. Pour la bibliothèque de pharmacie il faut euh, télécharger en fait, euh, un PDF pour avoir l'horaire que je peux te montrer ici. La dernière option en fait c'est tout simplement sur le site, euh, sur la page d'accueil en fait du site des bibliothèques tu descends et tu vois horaires et taux d'occupation et donc à nouveau tu vas être redirigé sur cette page ce service en fait est euh, possible grâce à l'affluence donc euh, le, le site qui te permet de réserver et tu peux télécharger une application sur ton téléphone sur les différents campus tu as accès à un wifi gratuit euh, si tu ne te souviens plus de ce que tu dois faire pour pouvoir y accéder tu peux te rendre sur le site des bibliothèques dans services et puis dans wifi. Ici il t'est expliqué que c'est via le réseau et du RAM que tu peux avoir ce wifi gratuit et donc pour pouvoir te connecter tu dois utiliser ton nom d'utilisateur, ton NetID, ajouter à ulb.ac.be et y mettre euh, ton mot de passe habituel avec ton ID. Pour trouver la réponse à une de tes questions sur une bibliothèque ou les bibliothèques de l'ULB en général, tu peux toujours commencer par te rendre sur le site des bibliothèques et te rendre dans l'encart « questions ». Là, tu vas tomber sur une liste des questions fréquemment posées et je t'invite à aller consulter puisque probablement que ta question a déjà été posée et a déjà eu une réponse. Si c'est pas le cas et que tu te poses une question sur la bibliothèque de pharmacie en particulier, tu peux te rendre sur l'encart Bibliothèque, puis sur Bibliothèque spécialisée et cliquer sur la Bibliothèque de pharmacie. Là, tu vas pouvoir avoir accès au numéro de téléphone et à l'adresse mail de Mathias Villain, qui est notre bibliothécaire, qui se fera une joie de répondre à ta question. S'il ne répond pas au téléphone parce qu'il est tout simplement euh, pas disponible, laisse-lui toujours un mail afin qu'il puisse répondre euh, quand il le peut. Sur cette page tu trouveras d'autres informations comme euh, les horaires, comme euh, les possibilités de prêt, les modalités, euh, le nombre d'emprunts et évidemment le fait que tout retard se solde d'une amende de 50 cents par jour ouvrable et par livre donc fais bien attention. Je t'invite à aller regarder puisqu'il y a notamment aussi des informations au sujet euh, du wifi et euh, de d'autres modalités. Si tu n'as pas eu la réponse euh, à ta question et que Mathias Villain, notre bibliothécaire, euh, n'était pas joignable parce qu'il était malade ou tout simplement en congé, tu peux retourner sur le site des bibliothèques et euh, te rendre ici dans Posez-nous vos questions. Tu cliques également à nouveau sur le petit encart ici en bleu. Et tu vas avoir un formulaire où tu peux poser ta question et euh, montrer les, sources, les ressources déjà consultées et faire des commentaires sur ta démarche et sur le problème que tu te poses. Pour trouver l'aide dont tu as besoin euh, pour ton sujet de recherche, tu peux toujours poser évidemment des questions à notre bibliothécaire. Pour trouver ses coordonnées, tu as deux options. Soit tu ne te souviens pas de son nom et tu vas dans Bibliothèque, puis dans Bibliothèque spécialisée et enfin dans Bibliothèque de pharmacie. Et tu descends et dans les contacts, tu auras accès à son mail et à son numéro de téléphone. En revanche, si tu te souviens que notre bibliothécaire, c'est Mathias Villain, tu peux sur le site des bibliothèques taper dans Recherche son nom et tu auras ses coordonnées qui vont euh, apparaître. Voilà. Si euh, tu discutes avec Mathias Villain, euh, vous prenez contact, il répond à tes questions ou pas à l'entièreté, tu as besoin de plus d'informations et euh, tu as besoin sur... de quelque chose de plus pointu, tu peux prendre contact avec notre formatrice Sophie euh, Falli. Ces coordonnées se trouvent également de la même façon, donc tu tapes dans le moteur de recherche son nom et son prénom et tu trouveras ses coordonnées. Si tu es timide ou que tu as envie de te former par toi-même euh, à la recherche documentaire, euh, tu peux donc sur le site euh, des bibliothèques dans support aller dans aide et formation pour les étudiants et là tu trouveras euh, différentes aides justement pour euh, préparer tes travaux et ton mémoire et par exemple si tu vas dans la boîte à outils tu auras des informations sur le plagiat et euh, comment l'éviter. Tu as également des tutoriels euh, sur la recherche documentaire. Justement, si tu descends en fait dans la page, tu vas avoir euh, le WhatsApp Doc qui est en fait, si tu cliques sur le lien, euh, un cours sur l'UV qui te permet justement de te former à la recherche documentaire et comment par exemple bien préparer sa recherche, chercher l'information, évaluer l'information et ainsi de suite et cela va sûrement t'aider pour ton sujet de recherche. Si tu as besoin de documentation sur par exemple la fabrication des médicaments et que tu veux utiliser Cible Plus, pour ça tu as deux options soit dans Google tu tapes « Cible plus » et tu vas trouver euh, son lien automatiquement. Si tu es sur le campus, tu peux t'identifier directement pour avoir accès euh, à l'ensemble des services des bibliothèques et euh, à la documentation que euh, l'université met à ta disposition. Et tu tapes du coup « Ceux qui t'intéressent » et euh, tu vas tomber sur l'ensemble des documents que euh, l'UNIF met à ta disposition ainsi que les services bi des bibliothèques ou alors encore plus simple tu vas sur le site des bibliothèques et euh, tu vois ici que l'encart est directement lié à Cible Plus et donc si tu tapes ce qui t'intéresse donc ici fabrication des médicaments euh, tu seras automatiquement redirigé sur Cible Plus et tu peux toujours aller checker que tu es bien identifié ici ce n'est pas le cas et donc je m'identifie. Si tu veux avoir accès à l'ensemble euh, des documents que l'UNIF met à disposition, euh, mais euh, de chez toi, tu dois passer absolument par l'EasyProxy. Pour ça, tu vas sur le site des bibliothèques et euh, ici en haut, tu vas voir connexion hors campus EasyProxy. Tu cliques dessus et tu... Euh, également sur l'encart bleu pour être euh, identifié tu le vois ici en fait easy proxy ça veut dire que tu es bien connecté via l'easy proxy à nouveau tu tapes euh, ici dans l'encart euh, fabrication des médicaments et euh, tu seras automatiquement redirigé sur cible plus et tu auras accès à l'ensemble de la documentation mais de chez toi pour trouver une base de données euh, tu as deux possibilités, soit tu passes via cible plus, toujours en vérifiant que tu es bien identifié et si tu n'es pas sur le campus, que tu es euh, relié à l'easyproxy. Et tu tapes tout simplement, par exemple, Scopus euh, sur euh, cible plus. Et pour trouver euh, la base de données, tu descends dans type de document, tu mets voir plus et tu descends et tu vas voir ici base de données tu appliques le filtre et tu vas tomber sur euh, la base de données justement, tu vas être redirigé et tu seras euh, sur l'easyproxy, donc tu pourras faire tes recherches et avoir accès à l'ensemble des documents euh, que l'ULB peut mettre à ta disposition via cette base de données. Tu peux également euh, trouver les bases de données via le site des bibliothèques en allant sur l'encart euh, ici qui va arriver, trouver des documents et puis tu descends dans base de données. Il est expliqué euh, ce que je viens de te dire avec type de document et puis base de données et si tu descends dans sélection de bases de données tu vas pouvoir ouvrir les menus et trouver euh, bah, différentes bases de données et euh, t'y connecter. Ils, elles sont toutes rassemblées au même endroit. Pour retrouver toutes les informations au sujet de comment faire un emprunt, comment faire un renouvellement, comment réserver un livre à la bibliothèque de pharmacie, tu peux te rendre sur le site des bibliothèques et retrouver la bibliothèque de pharmacie en passant par bibliothèque, puis par bibliothèque spécialisée et enfin bibliothèque de pharmacie. Sur la page... Euh, si tu descends, tu trouveras euh, les informations sur la modalité des prêts, le nombre de prêts autorisés, la durée de prêt, le renouvellement et comment ça marche. Et on peut même le faire en fait via Cible Plus et c'est même très simple. Je vais te montrer ici comment faire un renouvellement de tes emprunts et aussi je vais faire une réservation comme ça tu vois un peu comment tout marche. Donc, comme je ne suis pas euh, sur le campus, ben, je vais passer par l'easyproxy. Donc, je vais sur le site des bibliothèques et je me connecte à l'easyproxy via voilà, ce petit encart bleu. Donc, une fois que je suis connecté, comme l'encart ici est directement lié à Cible Plus, ben, je tape le livre qui m'intéresse, à savoir Le Bruneton, qui sera un livre de référence pour un de tes cours qui s'appelle Pharmacognosie. Une fois que je suis dirigée sur Cible Plus, je m'identifie puisque ça va me permettre d'avoir accès à euh, mon compte lecteur et euh, je sélectionne le livre qui m'intéresse alors si je ne le vois pas euh, tout de suite ben, forcément je peux trier comme quoi ben, c'est un livre et comme quoi je veux qu'il soit disponible en bibliothèque puisque je veux le réserver je euh, trouve ici il est apparemment... Euh, on peut le retirer à la bibliothèque de pharmacie et je vais dans obtenir et je vois euh, différents ouvrages. Je prends le premier tout simplement, je descends et je vois qu'il y a un prêt qui m'intéresse puisque c'est un prêt qui se finit dans pas trop longtemps. Alors que les deux autres bah, au mois de décembre c'est tout de suite plus complexe si j'en ai besoin tout de suite et donc je fais une demande de réservation je clique et euh, je remplis les informations de où je veux le retirer de euh, quand j'ai besoin de le retirer attention de bien voir qu'il sera disponible qu'à partir du 7 septembre donc ici ce sera dans deux jours donc ce sera assez rapide mais parfois tu devras attendre beaucoup plus longtemps avant que l'étudiant le rende voilà après une fois que tu as réservé ton livre que tu l'as lu et que tu en as encore besoin. Il ne faut pas oublier de renouveler tes prêts, évidemment, pour éviter l'amende qui est de 50 centimes par jour ouvrable et par livre. Et donc, pour renouveler tes prêts, ben, c'est assez simple. Tu vas dans ton compte lecteur. Tu peux même ici cliquer directement sur mes prêts. Mais si tu cliques sur euh, compte lecteur, tu as un aperçu de tout, de même tes amendes si tu en as. Et dans mes prêts, ici, tu peux cliquer directement sur tout renouveler, par exemple. Ou alors tu cliques si tu ne voudrais n'en renouveler qu'un et que tu en as plusieurs et tu euh, renouvelles ton emprunt.